Salut Aujourd'hui, on va jouer à un jeu de confiné avec Cyril. Salut Allez Ça va Ouais, et toi Nicole mm -hmm. Voilà. Enfin, en fait, non, c'est des conneries parce qu'il n'est pas là. Hein. Non Non, t'es pas là. <rire> bon bref. Donc ce jeu consiste à... Eh ben, à euh, un doubler une scène d'un film quelconque, peu importe quel, euh, lié au confinement. Et toi et moi, on s'autofilme euh, pour voir la réaction d'autres par rapport à ce qu'on a fait. on n'est pas ensemble. Voilà, j'ai Ok. T'es d'accord hmm D'accord. Bon. Bah nickel. Bah on y go. Ok, ciao okay. Alors, on s'envoie un extrait de film. On doit redoubler les voix, chacun son tour, et recréer l'histoire. Donc je vais voir ce que ça donne, son premier extrait. Go What the fuck C'est quoi ce merdier <rire> ok, d'accord, à moi. What the fuck, c'est quoi Snapchat non, qu ce mec Non, qu'est-ce que tu fous, c'est sur mon PC, là Je t'avais dit de pas y toucher. Je t'avais dit de pas y toucher, c'est tout mignon. Ça <rire> en <dirais> un gosse. <rire> ok. Réponse numéro 2 de Cyril. C'est parti, go. Je t'avais dit de pas y toucher. C'est ce Macron <rire> C'est con. <rire> Macron dans mon PC, mais qu'est-ce qu'il vient me faire chier? <rire> Là, je garde. Là, par contre, c'est moi qui vais galérer maintenant. Parce que c'est long ce que j'ai à faire, c'est très long. Bon, la suite. Le Cyril, go. Macron dans mon PC, mais qu'est-ce qu'il vient me faire chier? Mais c'est pas possible ça! Il veut qu'on reste confiné jusqu'à la fin juillet avec une interdiction sans ticket. T'es con. T'es con. <rire> À la fin juillet avec une interdiction sastiquée. Quoi Mais j'étais en train de... À partir de quand t'as dit <rire> as bon. on va voir ce que ça donne. C'est parti, la suite. Quoi Mais j'étais en train de... À partir de quand t'as dit Qui va croire les conneries de cette bande de bras cassés Pas le droit de péter Pas le droit de jouer avec son zob <rire> Qui va croire les conneries de cette bande de bras cassés Pas le droit de péter Pas le droit de jouer avec son zob Et ben voilà, comme ça tu passeras d'un assistant pour tout nettoyer. Hein ah. What the... Ok bon bah je vais rouvrir le truc <rire> je vais Bon la suite Et eh ben voilà comme ça tu passeras dans l'assistant pour tout nettoyer Waouh m'emmerde pas quoi Plus de Madeleine De quoi <rire> Plus de quoi De Madeleine Waouh m'emmerde pas Quoi Plus de Madeleine Des madeleines T'es sérieux Bon, ok quoi Plus de Madeleine Quoi Mais non mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, à cause de cette grosse salope <rire> Avec les images <rire> Et non Voilà, j'ai eu la suite. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, à cause de cette grosse salope bien, merde Tu vas pas nous enchaîner une pendule non plus D'accord. bien, merde Tu vas pas nous enchaîner pendule non plus Sur quoi il tape, là Il tape sur les tambours, ou quoi mais qu'est-ce que je vais devenir moi à cause de cette grosse salope a le pas, merde Tu vas pas piquer le bureau a le pas, merde Tu vas pas nous encher une pendule non plus Mais tu peux pas comprendre, toi, c'est le seul truc que je puisse manger pour pas m'en toilettes moi <rire> D'accord. <rire> ok. <rire> Mais tu peux pas comprendre toi, c'est le seul truc que je puisse manger pour pas rendre les toilettes toilettes Top Fais pas ta pisseuse, les chiottes c'est pas le plus gros problème, d'accord Ce qui m'énerve moi, c'est pas les madeleines, hein, c'est leur putain de merdier oh On avance pas beaucoup avec tout ça <rire> Fais pas ta pisseuse, les chiottes c'est pas le plus gros problème, d'accord Ce qui m'énerve moi, c'est pas les madeleines, hein, c'est leur putain de merdier Attends, attends, attends, on va tout changer et on va essayer de tout leur pirater <rire> Putain Ça ouais t'es parti en couille là. <rire> Ok. On va tout changer et on va essayer de tout leur faire rater. Tu parles de quoi là Je suis sûr que c'est des fake news et qu'il y a encore plein de madeleines dans les magasins. Ok. On vient un peu en arrière. Je suis sûr que c'est des fake news et qu'il y a encore plein de madeleines dans les magasins. Hé, hey, va bah tirer à 100 mois. D'accord. T'as encore plein de madeleines dans les magasins. Hé, hey, va bah tirer à 100 mois. Et pourquoi T'as peur de quoi Ok. Encore plein de madeleines dans les magasins. Hé, hey, va bah tirer à 100 mois. Et pourquoi T'as peur de quoi Ah ouais Et pour le PV, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Ah ouais, carrément... Euh, Attends. Et pour le PV, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Euh, non, non, non, rien à voir avec ça. Faut se débarrasser de ce con, et fissa. Okay. On va écouter un peu ce que t'as fait. Faut se débarrasser de ce con, et Je ça pour l'attestation, comment on fait <rire> Sans putain <rire> Pas mal, pas mal con, fait ça. Oh, là, un de Comment con, effie ça Pour l'attestation, comment on fait T'inquiète, je voulais juste qu'on expose ton PC à 2000 bouts pour me passer les nerfs sur quelque chose du fait que j'ai pu mes Madeleine. What the fuck T'es con T'es con <rire> bon, on va finaliser cette vidéo avec euh, les sons et tout ce qui va autour. Allez, c'est parti. Il est rentré chez lui sans provision, mais avec une amende de 135 euros. On m'a dit que je serais verbalisé parce que j'avais coché deux cases. What fait, c est... C est quoi C'est quoi c est... C est... Non, qu ce pas Non, qu'est-ce que tu fous C'est sur de mon PC, là Je suis policier. Je t'avais dit de pas y toucher. C'est ce con de Macron Macron dans mon PC Mais qu'est-ce qu'il vient me faire chier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 et pour l'attestation, comment on fait T'inquiète, je voulais juste qu'on expose ton PC à 2000 de pour me passer les nerfs sur quelque chose du fait que j'ai pu me mettre la haine. Tu me dis moteur. Attention, toi, Bah je te laisse, euh... <rire> laisse la conclusion. Alors bah nous on s'est bien marré avec ce petit, euh, ce petit truc là. Ouais. C'est une première en plus, hein. on l'avait jamais fait ça avant. Hein. Avec Plume Noire, euh, on en fera d'autres, hein, avec d'autres films, peut-être des animés, des trucs comme ça et tout, voilà. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis euh, laissez des commentaires, le pouce bleu, c'est super important, la cloche de notification pour être tenu informé de toute l'actualité de la chaîne, etc. Et puis, euh, t'as un truc encore à dire, Plume Je sais pas, non, non c'était cool. cool. Bon bah, à la prochaine, on voilà. en fera d'autres. Voilà. Ciao, ciao Ciao, ciao